De plus en plus dans ma commune, je constate le déplacement massif des enfants, élèves et apprentis vers les communes à forte production cotonnière. Je me demande ce qui peut justifier qu'un enfant, qu'un élève, qu'un artisan soit amené à quitter ses parents, son école, son centre de formation, pour se retrouver dans un champ de coton dans des conditions inhumaines, car le voyage est pénible. Le repas est mélangé à des stimulants, Ils sont drogués pour travailler sans repos, sous le soleil, et reçoivent peu d'argent. On m'a répondu que la pauvreté est la cause de cette maltraitance des enfants. Je ne comprends toujours pas qu'un enfant puisse travailler pendant que les parents sont assis. Il n'y rien à faire. Je ne comprends pas que je dois être drogué et travailler comme un bœuf. Pourquoi les droits des enfants de chez moi sont pavoués Pas tout le monde Que fait ma communauté Que fait la police Que font les ONG Que fait l'État Pourquoi le déplacement des enfants à l'exode rural comme le Nigeria et le pays des Baribas. Les enfants de la commune de Tukuntuna pleurent. Venez à leur aide. Merci.